Chers étudiants, nous rendons grâce à Dieu afin que nous nous encore pour continuer notre cours de la liturgie. Je pense par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous voulons parler du troisième point de notre cours à trois points. Le premier point c'était la préface, le deuxième point c'était l'introduction et le troisième point qui est le deux grandes parties de la liturgie les deux grandes parties de la liturgie là où il y a les déroulements de, de, de, de, de, les, euh, les cultes à Dieu et la deuxième partie des dé, déroulements du de culte nous voulons dire ceci avant d'entrer dans cette, dans cette partie ici, les deux grandes parties de la liturgie nous voulons dire que la foi chrétienne est une relation entre Dieu et son peuple et la liturgie est l'une de ses expressions. Nous disons la liturgie, il est trait qui relie Dieu et son peuple. C'est par la liturgie que nous accédons au mystère des dieux. Je me fais comprendre. Quand nous faisons grandes services de service à Dieu, les cours ici nous amènent à comprendre le culte véritable à Dieu, la relation que nous avons avec Dieu, la liaison du ciel et la terre. Voilà, je dis souvent, ce que, que nous sommes, nous sommes venus obtenir, c'est que quand nous prenons décision, quand nous venons rendre titre à Dieu, chers frères et chers étudiants, nous venons à la liaison dans une relation avec Dieu, une relation droite avec Dieu. La liturgie nous sert d'entrer du ciel et la terre. Et une fois que nous sommes réunis. Dieu est là. En ayant la compréhension de la présence de Dieu, en ayant la compréhension que Dieu nous a réussi dans sa présence, c'est qu'il va se manifester. Tous la même du lui-même a dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, sont ensemble à mon nom, sont émis à mon nom, je suis. Il n'a pas dit, je viendrai. Il a dit suis. je suis. Posez-nous la question. Quelqu'un qui se dit que là où deux ou trois, il commence par deux. Sont unis, sont réunis, sont assemblés. Il est. C'est que la présence et la manifestance de Dieu, c'est là où nous nous réunissons. Deux ou trois. Nous entons dans la relation de Dieu. Nous entons dans les traits du ciel et la terre. C'est que le ciel va nous répondre par les dons d'amour et de la grâce. Et nous, par nos prières et nos louanges, à travers ces cours, chers étudiants, nous allons comprendre que, une fois réunis, une fois rendu culte à Dieu, nous sommes dans la relation, c'est que le ciel va répondre, nous aussi nous allons répondre, c'est que personne ne peut venir à Dieu et sortir comme il est venu, Pas seulement faire remplir, faire l'effectif, non. Suis la manifestation de la présence du Seigneur, au milieu de nous, au milieu de quel que soit l'endroit. Voilà, nous attendons notre, notre deuxième point, de deux grandes parties de la liturgie. Parlons de la première partie, la partie qui est de « te, à Dieu ». Vous voyez, quand on parle du cours de la liturgie, beaucoup de gens ont tendance toujours à voir le déroulement en première. Et nous allons commencer le culte, nous allons célébrer, chanter, prêcher, louer, faire même les services de la Sainte Seine. Après, nous sortons. Mais ce cours va nous aider tous. Étant de nous aider à comprendre qu'est-ce qu'est la liturgie, qu'est-ce qu'elle culte. Adieu. Les cultes, adieu. Le culte à Dieu. Le premier chapitre qui est l'étymologie. Nous voulons une définition du mot culte. Prenons le texte de référence qui va nous servir. Hébreu 12, 28, 29. Romains 12, 1er et Matthieu 49. Toto, vous allez trouver dans les supports. Quand nous lisons le livre des Hébreux, Hébreu 12, nous lisons ensemble, par l'amour du Seigneur. Hébreu 12. 28-29. Écoutez ce que la Bible nous, nous est recommandé. Elle nous recommande. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Je réponds. C'est pourquoi, recevant un royaume inébâlable, Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit, qui lui soit agréable. Un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait dévorant. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est qu'il y a un culte, mais le culte, qu'il cultes soit agréable. Quand on dit, la Bible nous invite à faire les cultes agréables, c'est qu'il y a des cultes désagréables. Si on passe, on transpire, on parle de la parole, qui est la lumière. Souvenez-vous, les, les, les anges de Dieu, et les anges des de, démons et, et, et ces anges se déguisent en ange de lumière. Là, il y a un cours intitulé sur ça, l'angéologie. Là, vous allez voir en profondeur comment ils se déguisent il y a les cultes désagréables, on peut chauffer, parler, faire tout ce qu'on peut faire, mais à la fin, Dieu le trouve désagréable. Quelle souffrance Quel service est vain Pour oh, la, Bible, la Bible nous évite de ne pas faire un service est vain. Les cultes à Dieu. Parlons les cultes. Les cultes à Dieu, ce que nous voulons parler dans des enfants de Dieu. Nous parlons de Ishtahawa. Ishtahawa, c'est le mot hébreu. Quand je comprends dans notre langue, qui est comme le lingala c'est Kitahawa. Kitahawa. Ishtahawa. Kitahawa. Ça, c'est notre langue. Quand je comprends, c'est comme ça, c'est parle, Kitahawa. En lisant maintenant Matthieu 4.9. vous allez voir là où le diable parle maintenant à, à, à Seigneur Jésus. Posterne-toi et je te donnerai tout. Et hawa et je te donnerai tout. C'est la vie de posterne. Rendez-vous, rends-moi service. Alors le Seigneur lui répondit C'est à Dieu seul. Est-ce si que nous comprenons cette réponse C'est à Dieu seul. Ishta. Maintenant, dès le grec, le mot prosterné de Ishtahawa, c'est proscuneo. Prosthéoné. Et gonoupeteu, c'est s'agenouer. Quand vous allez maintenant à la profondeur pour comprendre maintenant, le mot c'est ma culte, qui vient du latin touche, qui est dérivé du colère, qui signifie cultiver. C'est l'action d'honorer pour cultiver une action d'honneur. Du grec, c'est latria. La Latria. La trilla. Quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 16, verset 2, là c'est la maintenance de les pharisien, là où Jésus parle. Les pharisiens, nous chasserons de la synagogue. Ensuite, il dit, croyant, croyant rendre est à Dieu. Les mots-là d'agré, c'est l'âtre. Croyant rendre est à Dieu. Il chasse les gens de la synagogue. Quand on voit quelqu'un suit Jésus, suit la bonne nouvelle, qui qu nous montre, qui est le chemin, qui nous montre le, le, le, le vrai kilte, qu le quilt agréable. Tu seras chassé de la synagogue en rendant kilte. Il pensait. C'est parti. Alors, le premier Paul, Paul a dit J'étais aussi et je faisais tout cela. Je pensais que je faisais un bon kiff à Dieu. Je que c'est le des dieux. Quand nous parlons, nous parlons le mot anglais Worship. Worship qui vient de Wordy. Wordy en français c'est l'adoration. Mais qui vient de? qui est On adore seulement celui qui est dit. On loue celui qui est dit. On rend quitte à celui qui est dit. Cela nous, nous permet de comprendre les démons. La définition du démon, le mot religion et les mots culte. Le mot religion, on peut le définir comme étant un ensemble de croyances. Un ensemble, ensemble de croyances qui définissent les rapports de l'homme avec les sacrés. Un ensemble de croyances qui définissent les rapports de l'homme avec les sacrés. C'est aussi la croyance à un être considéré comme une lumière. La religion. Un être supérieur. La croyance à une personne, à quelque chose, voyez comme une lumière ou un être supérieur. C'est la religion. Tandis que le culte le culte, c'est vénérer un être ou adorer un être. Dans la vénération, on donne le voile aux hommages. Vénérer un être ou adorer un être. Vous voyez la différence de la religion et du culte. Dans la religion, nous croyons en un être supérieur, un être supérieur, ou construit comme une lumière, qui est le chemin. Mais maintenant, dans le culte, dans la, dans le culte nous vénérons. On venait où on adore, et cela nous pousse à comprendre et à connaître les démons qui sont loués loués, est loué et adoré. Louer, c'est nous sommes appelés à retenir. Louer, c'est exprimer de la valeur à celui qui est élevé au-dessus de tout. Ça c'est loué. Exprimer de la valeur à celui qui est élevé au-dessus de tout. Ça, c'est louer. Quand on loue quelqu'un, on estime des valeurs. On le prend, on le considère comme étudié au-dessus. Au Et adorer, c'est rendre culte ou service ou encore vénérer celui qui est qui est au-dessus de tout le trône ou au-dessus de tout Alors c'est le culte qui vénéré, c'est lui qui est au-dessus de tout le trône, le plus élevé de tout, c'est ça adoré, quand on adore quelqu'un, quand quelqu'un dit j'adore ce monument J'adore cette statue. J'adore cette fleur. J'adore cet homme. On le vénère. On le considère. Il est aussi lui qui est au-dessus de tous les trônes. Assis au-dessus de tous les trônes. Est-ce que vous comprenez, chers Mais beaucoup de, des enfants des dieux, beaucoup de Dieu, beaucoup des chrétiens, ils, ils utilisent beaucoup ce mot. Ah, oh, je t'adore. Quand on adore, on le vénère c'est qu'il est placé au-dessus du, du trône. Quand nous louons, quand nous, nous, nous dans l'assemblée, la, pour faire, faire les services à Dieu, celle, celui qui a, a été loué, c'est Dieu, a été vénéré, c'est le Dieu, pas un homme. Voilà, là où on, peut, là, on, on dit souvent, il y a la différence entre la religion et le christianisme. Il y a la religion, le christianisme, c'est aussi une religion. Parce On croit à un être supérieur qui est la lumière. C'est Jésus. Il lui dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui a, dit, qui a prononcé ces mots. Il était clair et ouvert. On adore parce qu'il est assis au-dessus du trône. Pas un homme qui est assis au-dessus du trône. Pas un président, pas un roi. Pas un chef de village. Pas un chef de gang. C'est lui qui était assis au-dessus du trône la droite du père, c'est celui qui mérite l'adoration, et à Dieu qui est assis sur le peau. Vous comprenez? ces jeux de mots à l'écriture à Dieu. nous sommes appelés à retenir, qui ce qui est Et Ishtawa nous le mons vécu, Ishtawa et prosterné agénou en faisant de chancer les autres pensant qu'on rend qu'il a dieu nous voulons retenir, retenir sur quelque chose ici comme le dit le, le latin qu'il touche il est signifié aussi les respects grandi au dieu ou à des hommes. Les témoignages du respect. Honneur. D'où les cultes religieux. Et l'hommage que l'on rend à la divinité. à un prophète. Ou à un saint. Pour une religion donnée. Et qui est aussi l'ensemble des rites et des cérémonies. Par lesquelles cet hommage est rendu. C'est l'hommage qu'on rend l'assemblée des rites l'assemblée des cérémonies à cet hommage c'est aussi ça la défense de l'équipe l'assemblée des rites toutes cérémonies que nous faisons quand nous nous réunissons c'est tout ça l'équipe la l'assemblée des rites-là. les pratiques, les cérémonies pour rendre hommage à Dieu c'est culte. à un Dieu, à un homme et dans les cultes à Dieu et qu'il te a Dieu. Comment on peut le définir? C'est l'ensemble des hommages qu'un homme ou un individu ou un groupe rend à Dieu. L'ensemble des hommages qu'un homme ou un individu ou un groupe rend à Dieu. C'est le qu'il te a Dieu. Une fois qu'on enlève le nom de Dieu, les quitte, ne plus les quitter à Dieu. Quelle que soit la manière dont nous allons passer le temps, quelle que soit la transpiration, quelle que soit les danses, quelle que soit la parole qu'on va parler, ne vous détrompez pas. Quand la Bible dit il se déguise en âge de lumière, le diable. Quand il vient, il vient toujours avec la parole. Laquelle la parole Il se déguise en âge de lumière, c'est la lumière qui est la parole. La Bible dit ta parole est la lampe sur si mes pieds et la lumière sur si mon sentier il prend seulement cette lampe il prend seulement cette lumière, la, la, la, la lumière. il vient avec ça pour parler, pour montrer c'est comme, comme un léopard qui se vêtit à la peau de l'agneau il se déguise à l'agneau mais c'est un léopard il prend la peau mais à l'intérieur c'est un léopard Alors, si on fait des critiques comme ça en deux, on, on, on enlève le nom de Dieu. Ce n'est plus un kilt à Dieu. Nous parlons de culte à Dieu, pas des hommes. C'est le culte à Dieu. On se prosterne devant lui. C'est à lui qu'on lève la main. C'est à lui qu'on acclame. C'est à lui qu'on danse. Comme David a dit Je vais danser encore devant celui qui m'a élevé. Il s'est trouvé indigne, mais Dieu lui a fait grâce. Il danse encore. Quand on danse, on ne danse pas pour plaire aux gens. Pour plaire aux hommes. Pour recevoir quelque chose qui vient des hommes. Mais on danse devant celui qui est au-dessus de tout. Les Créateur, Celui qui donne les souffle, qui donne la forme. Quand je danse là, je le rends Je le vénère. Quand j'acclame, j'acclame à lui. Mais il est étonnant de trouver dans l'assemblée, dans les réunions, ça ne pas dire. acclamer pour Jésus. Les gens n'acclament pas. Posez-nous la question. Nous sommes venus faire quel culte et les culte là, les cultes, les cultes là et à qui? A la fin du compte, nous venons de rendre culte à Dieu. Quel culte La Bible dit dans l'hébreu. Rendons à lui, montons notre reconnaissance. En lui rendant un culte qui lui est agréable. Voilà notre, notre cours. Nous parlons de culte à Dieu. Dieu. Donc, quand vous venez apprendre le cours de la liturgie, nous parlons de culte à Dieu et son déroulement. Ça va nous donner des éléments de comprendre, est-ce que je rends qu à Dieu Est-ce que je faisais, quand je prêchais même, étant pasteur, étant apôtre, prophète, évangéliste, docteur, ancien diacre, quand je prêche, est-ce que je venais à Dieu Chante. Quand je chante, je vénère Dieu ou je chante pour les hommes. Même quand je joue aux instruments, je joue à Dieu ou je joue devant les hommes ou pour les hommes. Même si on qu'on rend service vis-à-vis -vis de l'homme. Quand je joue aux instruments, je joue pour que celui qui est à côté de moi rend un bon service. C'est un service réciproque. Je ne dois pas le blesser. Je dois faire de manière à ce qu'il rend un bon culte agréable à Dieu. C'est ça le service quand je déconnecte quelqu'un par des propos laisse-moi vous dire je me souviens un jour c'était quelque part un modérateur ou le, le, le, le président du kit il est devant le peuple le peuple de Dieu écoutez il est devant le peuple de Dieu il dit quand il cherche à, à, à proposer des le gestes, les gens ne, ne répondent pas qu'est-ce qu'il a dit moi je vous dis de vous lever vous ne vous, ne vous levez pas Acclamez, vous n'acclamez pas. Chantez, vous ne chantez pas. Lisez la Bible, vous ne lisez pas. Vous me regardez comme une femme qui cherche à accoucher. Vous trouvez ça Il a dit ça. C'est un qui. C'est lequel quelle le de culte. Après nous allons chanter, nous allons écouter la parole, nous allons prier. C'est aussi dangereux. Quand nous allons prier, la prière sera adressée à qui c'est lui qui est le président du culte. C'est lui qui est le modèle, c'est lui qui nous propose. La propriété est titulaire de protester ses Pour que bon, la gloire soit rendue à Dieu. Il mérite la gloire, la louange qui lui est propre à lui. Pas à un homme. Au sens figuré, les cultes Désigne une grande admiration. La de la vénération. Une grande désigne, sans figurer, une grande admiration. La preinte de la vénération. Les cultes. Sans figurer. Quand on a mis. Par exemple, les, les quand on a quelqu'un, on, on va les vénérer avec de tout cœur. C'est alors que vous allez comprendre, quand on parle, nous allons prendre l'exemple du culte ici, du culte de la personnalité. Est, il est le tout, vraiment, c'est toi qui me fais vivre. Si vous trouvez quelqu'un, dit c'est toi qui me fais vivre. Je chante pour toi. Je t'adore. Il adresse à un homme. C'est un culte, ça le savoir. Vous comprenez? Dans le sens figuré, c'est une admiration. Vous comprenez? Tu ne peux pas admirer quelqu'un que si tu n'en admires pas. Tu ne peux pas louer quelqu'un que si tu n'en admires pas. Tu ne peux pas louer quelqu'un. Mais quand on vient au culte, je chers étudiants, quand on part au culte on vient au culte, on vient au service des dieux, vous devez toujours avoir la tête. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Il est le seul. Il n'y a pas un autre. Voilà, même dans nos chansons, quand nous chantons beaucoup, souvent, tous, je ne sais pas si c'est certain, mais dans une culture de la monde, du monde d'aujourd'hui. Oh, la Bible nous dit dans Romain 12, 2. Il ne faut conformer pas au secret présent. On chante à Dieu, on chante aux hommes. Mais dans une chanson dit, la chanson religieuse ou la chanson chrétienne. On chante à Dieu et on chante aux hommes. Après, on danse la danse de David. Mais quand David, sa femme, lui a dit une parole choquante. Un roi ne peut pas pour te faire des choses que toi tu fais. Quelle était la réponse de David? Tu n'as pas encore vu, tu verras encore. Pourquoi? Je le fais au présent de celui qui m'a honoré. Il était devant les dieux qui placent. David Daniel a dit, il est celui qui change le temps les circonstances. Il est celui qui révoque les gouvernements. Il révoque les vous là -bas. Il est plus loin pour dire, il n'y a pas un dieu comme lui. C'est à lui. Nous sommes appelés à la et à danser devant lui. A lui seul, le nom qu'on va chanter, cité dans nos chansons. Ce qu'on dit, chanson chrétienne, cela veut dire là où est Christ est la base ou les centre. C'est la chanson chrétienne. Je me souviens, un jour, on avait un frère qui devait faire sortir son album. Il était choriste, il a chanté, il a chanté. Quand il est allé dans la studio, il était, il était passé avec mon nom. Il a fait sa chanson et c'était terminé. c'était la saute officielle. On nous a porté la maquette. Pasteur, j'ai chanté, j'ai cité aussi ton nom. Ce qui était grave, je ne sais pas si c'était après, c'est m'a parlé. Les noms qu'il avait chantés, ce n'était pas mon nom. Il a cité les noms d'une autre personne, pensant qu'il a chanté mon nom. Je me suis inquiété. Ah, comment tu avais ça? C'était ça ton nom. J'ai dit, moi, ce n'est pas mon nom. Ah. Déjà passé deuxième groupe, un frère que je formais, j'étais avec lui à l'église. Toutes fois, il est allé se faire vendre son album. Il a chanté, il a même oublié mon nom. J'étais inquiétant, j'ai m'inquiété. Pourquoi tu as chanté tout le monde parce que c'est pas seulement moi. La même nuit, j'ai venu me dire, tu fais, on t'adore ou on adore Dieu. On enlève mon nom, on place ton nom. Je me suis réveillé. J'ai réveillé le frère, je lui ai dit Ne te tracasse pas. Dieu m'a répondu Je n'ai pas voulu que tu cites mon nom. Il m'a interdit. Si on me cite ou pas, c'est le même porte C'est à lui. C'est à lui dommage. Mais quelque a Dieu. A lui, à Dieu seul. C'est Dieu, c'est Jésus, la lumière, c'est Jésus, c'est ça, c'est lui. Car il y a un autre nom qui s'ajoute, qui ne le le plus le culte à Dieu. C'est le culte de la personnalité. La mort, la mort, le mot d'abord, le culte de la personnalité est venu vers le 20e siècle par un homme par, par quelqu'un, Nikita. Il te risque. Il a utilisé le mot pour la première fois pour s'opposer au domaine de Staline. s'est opposé à ça. Est, ça, c'est quitter la personnalité. Il faut qu'on chante à lui, qu'on adore à lui. On utilise les moyens par des propagandes, des affichages, des médias, tout, même dans les défilés dans les parades, ce sont des moyens pour faire véhiculer la manière de culte de la personne. Donc, le culte à Dieu, c'est l'ensemble des hommages rendus à Dieu seul. C'est ce que nous pouvons retenir, chers étudiants, à Dieu seul. Vous comprenez, à Dieu seul. Seulement, nous allons continuer pour voir d'autres chapitres. D'autres deux, deux, deux informations, vous le verrez dans le support. Prochainement, nous allons voir les éléments essentiels du culte. Que Dieu nous bénisse.